Ah Est-ce un... est qu'il t'arrive encore Voilà, c'était quoi ce bruit c'est par où vous attend Je crois qu'il faut oh. voilà, appuyer sur... Ah non euh, s'il vous plaît Bah rappelle l'ascenseur hein. Bah... comment ça déploiement Euh... Ah J'ai l'impression qu'il y a du monde en haut C'est bon Naïs, on est à couvert <rire> Bah là oui... Non mais attendez-moi les bandes deux. Les fume. Euh, ouais, donc faut que, que j'évite de rentrer beaucoup. Faut que j'évite de rentrer dans les gens, c'est ça Ouais. Ah mais maintenant c'est eux, eux qui me rentrent dedans. On fume Les gars à coup et s'expose. Ok, je sors. C'est du niveau 32 quand même. Ah oui non mais là on sent la différence. Par contre Annie, je sens que tu vas avoir besoin de moi dans pas longtemps. Wow. Attends vraiment que je change d'arme parce que elle est sympa celle d'Anaïs mais elle vise pas bien du tout ouais. Ouais. Euh y'a quelqu'un sous moi Mais c'est qui m'attendent même pas les salauds, je me fais courser par un skag et... Ouais. non mais oui il me court après Il ouais. ben, y a des gens en fait là-bas On va changer de stratégie on va prendre le désingueur, et on va aller comme ça... Euh... Oui ici, euh, Florian Ça va Des bons et points de vie pour moi tu... Oui, je vais te tirer dessus voilà, c'est bien. On a réveillé le côté masochiste d'Anaïs quand même. <rire> <a demandé> <rire> <points de rire> c'est vrai, Attends ouais. ah, tes souhaits, ça a l'air dégagé. Ah, c'est pas trop dégagé. Vas-y, t'as détruit ça. T'avais dit, ça avait l'air dégagé. Ouais, ça avait l'air, ouais. On s'est dit, Eh ah, merde, y'a des gens là. Laisse mmh. tout ça. Ah, oui, aïe, oh un monsieur là-dedans. En train de me tuer. En train de tuer Naïs. Moi, pas. Tiens Naïs, c'est un trou mortel. Tu l'as La pas essayé celui-là. De... Euh, bon les gars, je de... sais pas le ce de... que vous faites. Les ou... <rire> non, j'ai raté mais tu ça. Es pas moi. <rire> non mais t'es tombé dans le trou. Le <rire> ah non. Vraiment... Attention, y a un trou à côté. Je dis ça, je dis rien. Y a pas de... Ah <rire> Ça ah. l'a <là>, de <rire> pas l'entendre les autres. Y'a un monsieur là-bas Y'a des messieurs partout. Je dois me mettre à l'abri, je vais souffrir. <rire> oui. <rire> mais, mais, mais je connais cet endroit. Et en plus tu me les envoies à la figure. Il fallait pas rester. Bah, je t'ai planté. Et après hein. ça accuse les autres de réveiller les <rire> ennemis. En en en en en T'étais tout seul dans le coin. Là. Allez, elle tombe. Oh Il est gros celui-là. c'est euh, oui. Yeah. Il ai a l'air d'être même intimidé, j'ai l'impression qu'il bouge pas. <coughs> Ou alors c'est sa maman. Je sais pas. <rire> Merci, Seb pour les effets pyrotechniques. Oh, un bouton. Ah zut. <rire> Et lance-roquette en approche. Raté. Oh, Aïe. <rire> Mathieu, je crois que je t'ai tiré dessus, du coup, je suis mort. Merci beaucoup. Ça un tiramique. Ah, c'est Vérifie bien nos arrières surtout qu'il n'y ait pas d'ennemis. De Exactement. Des fois qu'il y a des ennemis importants. On va aller il voir il la heures, surtout ouais. nos dessous. Je cherchais juste un rond tranquille parce qu'il y a un Sky qui me balance des. De ah l'électricité. Aïe. Ah, c'est vachement ah, mal! Ah Oula! Ah! Il oui. ah, oui. ah, oui. ah, oui. ah, me tire dessus! Non, oh, c'est nous, ça. Non, Ted. Moi, je prends une douche de slag. Hummm. Oh, oh, yeah. <rire> du changement, c'est qui <rire> dire qu'il avait tout ça. <rire> bon, ma femme est morte. Who on a shuttle plusieurs heures ago. Ils sont actuellement sur un bus to Firestone. Oh, moi à eux. Je vous demande de rester calme et ne que quelqu'un vous Commencez votre bus. Le bus est en monsieur. dis John, pourquoi avez-vous un de satellites Il est censé se passer quoi Oh Ah oui, c'est fait mal quand même le Ah mais je peux pas en sauver deux en même temps Ah mais moi non plus en plus T'es Derrière... aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, aïe. Euh, non. je me des sacs au Petit, petit, petit... Euh... Ah, il est 22h euh, bah attends, Siani c'est parti faire ses courses, on en a pour une heure. Je vais quand même laisser finir de parler. Ah, c'est pas par là qu'il fallait passer Non. Mmh. Ah bon alors bravo, au fait, question comme ça, euh, vous pouvez me dire comment tu comptais y aller à pied à Sanctuary <rire> Bah avec une échelle Ouais, ouais, ouais, vais ouais, ouais, ouais, ouais, Je vais voir Marcus. Ah. ouais, dans le Ouais oui. Il est tombé, hein enfin. <rire> ça y est oh non radio il est coupé oh, J'ai raté quelque chose je pense. <rire> ah bah elle a eu tombé sur des venu. snipers enfin. Ah d'accord, je crois qu'elle était tombée tout court.